Père Noël, t'es là? C'est un tatana, c'est un c'est qu Qu'est-ce que tu fous? Il y a un photo, ici, j'en suis sûr, je l'ai entendu, je l'ai vu. Et tu le chasses avec ça? Ouais, c'est une écharpe magique. C'est le père fauteur qui m'a donné cette carrière de chasse, il est mauvais esprit. Alors je pense pas que le père Fouettard est son sert pour ça. Hein euh, ami ou pas, c'est. <rire> t'es entendu? Alors on fait le malin, on a décidé de venir me rendre visite. <rire> Et qu'est-ce que tu veux, c'est enculé? Non, parce que je t'entends depuis là, à chaque fois que je repique tu viens me faire chier. Je vais te hanter jusqu'à la fin des temps. Ah bah si tu crois que ça va se passer comme ça, Marina, ton aspirateur, je t'ai pris. Un aspirateur T'as déjà vu le Luigi's Mansion, espèce d'enculé Et maintenant, c'est qui le lion Bon alors là vraiment je comprends pas, et le bébé le fantôme il était sympa hein, d'ailleurs, hey, les maîtres tactiques, si ça c'est pas de la sympathie un petit booster, hey, ça fait plaisir, bon il a fallu l'aspirer quand même, mais, mais c'est pour son bien, c'est pour son bien, on essaie juste de le protéger, parce qu'il faut protéger les fantômes, alors les maîtres tactiques, c'est parti on s'ouvre ça, hop, et on, avance, on va voir souvent mec le être Lucky. chanceux, <rire> On commence avec un bloc-ours, parce que s'il si bloc, c'est un ours, donc c'était nul, je sais. Un pouce rapide. Oh, pas du coucou, labyrinthe, allez, très est sympa, elle est sympa. Tempête cinglante, runique, du petit runique, ça fait plaisir. Cheminée, ah, torbi labyrinthe aussi, petite labyrinthe. Oh, le roi absolu, blackjack. enfin, blackjack pardon. mais une petite, euh, non, c'est une super, c'est une super avec Ojo, le guerrier. Alors moi je vois un peu de l'espagnol Je suis un peu d'espagnol, je voyais Donc moi je vois bien Oh oh oh oh Voilà, oh oh Comme le fantôme, bah, lui, lui c'est bébert Mais oh oh bébert, on va l'appeler comme ça le fantôme Allez, bisous, tendresse, chocolat Et petite carte d'amour pour vous Voilà, carte cartes. Mes cartes. Ah, bah tu vois, depuis le temps que je te disais Qu'il y avait un truc dans ce sol Un sacré fantôme quand même hein. Mais il est là depuis combien de temps Ah bah ça c'est une très bonne question, bébert, très piquant ça, ça fait 3 ans... Ah Ouais, quand même, ça fait longtemps. Hein. Ah, c'est long, trois ans, quand même. Hein.